Ouais, je viens ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Ouais, donc là, comme tu peux le constater, nous connaissons l'identité du ballon d'or. Ça y est, c'est officiel. La cérémonie vient juste de se terminer. Et là, franchement, dans le classement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il y a des erreurs flagrantes. Je ne comprends pas comment les journalistes ont pu, ont pu nous pondre un classement aussi grotesque que celui-ci. Mais là, là, franchement, c'est une insulte pour le football. Déjà, on va commencer petit à petit. Donc, Lucas Modric, apparemment, il est 29ème. Bon, voilà, on ne va pas se mentir qu'il a fait une bonne saison. On n'a rien à dire euh, sur ça. Euh, en vérité, sa place, euh, voilà, il la mérite. Il fait partie des 30 meilleurs joueurs. Mais comment on peut m'expliquer que Marquinhos n'est pas là Ça, je veux une explication nette et précise. Je ne comprends pas comment ça se fait que Marquinhos ne fait pas partie des 30 meilleurs joueurs. Ça, c'est le premier vol. Parce que, tu vois, là, dans, ce, dans, ce, dans cette cérémonie, il y a eu des vols, tu vois ils étaient en mode voleurs Toute la cérémonie Que des voleurs Tu vois ce que je veux dire Donc Marquinhos, il s'est fait littéralement voler. Ensuite, il y a eu le trophée des meilleurs jeunes joueurs. Euh, sur ça, il n'y a rien à dire. Pedri il le mérite amplement. Euh, il a réalisé une saison incroyable avec l'UFC Barcelone. Il a fait un euro incroyable avec l'Espagne. Il a fait ensuite les JO avec l'Espagne. Alors là, lui, on n'a rien à dire sur, sur Pedri. Ensuite, onzième Erling Haaland, vol Comment tu peux m'expliquer que Erling Haaland n'est pas dans le top 10 Qu'est-ce que tu me racontes Le mec qui, qui, qui est en train de... de, de on parle de performance per, euh, individuelle, non On parle bien de performance individuelle. Qu'est-ce que Erling Haaland fout en dehors du top 10 je ne comprends pas. Le mec, il est en train de foudroyer tous les records, que ce soit en Ligue des Champions ou en... ou ou ou en... ou, avec... ou euh, euh, euh, euh, je sais pas comment ils appellent ça, là, le championnat allemand, Bundesliga, et vous le mettez 11ème. Hein Le mec qui se bat avec Lewandowski, qui est juste derrière Lewandowski, il est 11 e D'accord. Bon, deuxième vol. Ensuite, on continue. Neuvième. Kylian Mbappé. N'importe quoi. Kylian Mbappé, 9e, il n'est pas dans le top 5. Hein mais non, mais ça c'est du vol. Mais ça c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que vous m'expliquez là Vous m'expliquez que Kylian Mbappé, juste parce qu'il a loupé son penalty en euh, Euro face à la Suisse, ça y est, toute la saison allait à jeter Mais non, mais vous dites n'importe quoi. Vous avez oublié comment il a porté tout le Paris Saint-Germain Hein Vous avez oublié C'est qui qui permet au Paris Saint-Germain d'atteindre la demi-finale Hein C'est qui eh oui. Ben oui C'est Monsieur Mbappé Voilà, donc là, c'est le deuxième vol. Ensuite, le troisième, le quatrième, je sais pas, en tout cas, ils étaient en mode voleur hardcore pendant toute la soirée. Tu vois ce que je veux dire Ensuite, il y a eu, comment il s'appelle Jorginho. Jorginho, il était devant Golo Kanté. Tu te rends compte Golo Kanté, il était derrière Jorginho. Donc là, ils sont en train de nous expliquer que Jorginho, sur la saison 2020-2021, il a apporté plus au milieu à Chelsea... Que, que Kanté Alors que Thomas Tourelle, vous avez pas entendu ce qu'il a dit sur Kanté Il a dit, euh, ce joueur, quand je l'ai rencontré, euh, voilà, c'est le joueur de, de mes rêves. Je pense que tous les entraîneurs rêvent d'un joueur comme lui. Comment tu peux m'expliquer que ce joueur, hein, on parle de lui, l'entraîneur dit ça de lui, et Jorginho, il est il est placé euh, devant lui. Il a fait quoi Hein Si tu regardes, il y a, tu sais que sur Jorginho, il y a des highlights, highlight. De ses actions les plus nulles. Tu as déjà vu ça sur un joueur Hein Où on rassemble toutes les actions euh, les plus nulles et on fait une vidéo de toi. Tu te rends compte Hein Tu te rends compte de ça Eh ça, il y a plein de vidéos sur Jorginho. Parce qu'il y a plein de gens qui disent que voilà c'est un voleur, il a juste eu le trophée. Parce qu'il euh, euh, a fait un truc avec l'Italie, euh, il a eu un truc avec Chelsea. Mais euh, messieurs-dames, je vous rappelle qu'il euh, y a eu plein de vols avant. Euh, Drogba, il avait gagné je ne sais pas quoi, on ne lui a pas donné. Thierry Henry pareil, Samuel Eto'o pareil. Hein Giorgino, il n'a rien à faire ici. Hein rien du tout, rien à faire ici. Donc ensuite, quatrième vol. voilà. Euh, Léo Messi... Euh, euh, il l'a annoncé. Non, attends, il y, y a un quatrième vol juste avant. Euh, le quatrième vol, c'est Karim Benzema à la quatrième place. Alors ça, ça me fend le cœur. Ça, j'arrive pas à comprendre dans quel pays, dans quel monde, tu mets Karim Benzema quatrième. Ça, c'est du vol intégral. Ensuite, le dernier vol, Léo Messi, il, a, il, il vient juste de l'admettre. Que normalement c'était Lewandowski qui devait avoir le Ballon d'Or, mais bon vu qu'il a gagné la Copa et qu'il a réalisé son rêve, bah ben voilà France Football et tous les journalistes du monde ils ont décidé de, de le remettre à Lionel Messi. Donc là on a bien compris que c'était pas le football et les qualités individuelles qui primaient, c'était plus l'histoire. Tu vois, si euh, par exemple Lewandowski, il avait dit que mon... il avait exprimé euh, euh, des choses par rapport à son rêve, voilà, euh, euh, quand je mets des buts, je réalise mon rêve, bah peut-être que là, euh, les gens auraient été pris par son histoire. Euh, voilà, S'il avait raconté un petit peu plus tôt ce qui se passait avec sa femme, qui, qui était vraiment impliquée dans, dans son bien-être, dans, dans le fait qu'il soit athlétique sur le terrain, peut-être que là, il y aurait eu un truc à vendre et les journalistes ils se seraient dit « Ouais, bon, bah Lewandowski, euh, finalement, il est plutôt intéressant. » Tu vois ce que je veux dire Parce qu'on ne va pas se mentir. Quand tu écris un truc sur, sur Léo Messi, ça te rapporte de l'argent. Donc les journalistes, là, ils, ils, ils gagnent de l'argent en parlant de Messi. Donc tu crois qu'ils vont dire quoi Ils vont dire que c'est pas Messi le meilleur joueur le joueur qui leur apporte tant d'argent, tu crois qu'ils ne vont pas dire que je sais pas quoi Et voilà, bande de voleurs, n'importe quoi. Bon, d'accord, Lionel Messi, euh, selon ses stats, voilà, ça se vaut. Il devait soit gagner le ballon d'or, soit être deuxième. Mais lui-même, il a dit que normalement, ça devait être Lewandowski. Mais bon, sur le classement, il y a plein de choses à revoir. Edouard Mendy, il n'a rien eu, c'est n'importe quoi. Est euh, euh, euh, Mohamed Salah, il est, il est septième. C'est du grand n'importe quoi, du vol, vol intégral. Ça, ça, ça devrait s'appeler le, le les voleurs d'or